Bien voilà, je suis le commandant de bord, voilà, c'est ma vie, c'est ma passion. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis tout petit. Et nous sommes actuellement dans un Airbus, mmh. euh, dans un Boeing. Euh, Dites-moi quand on change d'avion, merci. Alors vous voyez, ici, euh, bah, ça paraît très très très compliqué, et bien bah, ça l'est. Mmh. Par exemple, ce, ce bouton, j'y touche jamais, attention. Et en revanche, celui-ci, j'y touche euh, toujours. Mmh. ouais. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis.